Partez en intervention en toute sérénité. Connecté ou hors connexion, grâce à notre application mobile by Talent, basée sur l'utilisation de la solution IBM Maximo, profitez d'une expérience simplifiée et intuitive pour la réalisation de vos activités de maintenance. Accédez à la liste des interventions qui vous sont affectées, avec une visualisation simple des principaux éléments de description et un accès rapide en un clic aux détails de chaque intervention. Son emplacement géographique sur une carte les caractéristiques de l'actif et la documentation associée, la liste des tâches à réaliser et avec la caméra intégrée, scannez directement le code barre contenant le numéro d'intervention qui ouvre la fiche détaillée sur votre téléphone. Recherchez des actifs sur chantier, scannez la fiche d'intervention pour effectuer vos comptes rendus de main-d'œuvre. Vous remarquez un élément qui nécessite une autre intervention Créez-la vous-même et ajoutez des photos Grâce à la carte d'intervention, définissez le meilleur itinéraire à emprunter et au besoin, utilisez Google Maps pour vous y rendre. Des pièces qui n'étaient pas prévues se rajoutent à votre liste Ce n'est pas un problème, commandez-les en fonction de la disponibilité. Et pour vos rapports d'intervention, rien de plus simple, tout a été pensé pour faciliter vos interventions et vous simplifier la vie. Talent, le partenaire efficace de la transformation digitale.